Les 10 et 11 décembre, participez au Weekend Art au Parc d'activités de Jarry. La région Guadeloupe, en partenariat avec la ville de Bémao et la Chambre de métier et de l'artisanat, vous invite à la première édition du Salon régional de l'artisanat. Profitez de deux jours au cœur de l'artisanat local entre tradition et innovation, un véritable concentré de savoir-faire locaux avec de nombreux artisans, des animations et un concert gratuit. Les 10 et 11 décembre, c'est Weekend Art. Plus d'informations page Facebook et site internet de la région Guadeloupe. Weekend Art, c'est l'artisanat en fête. Fait.